Philippe Audoux, je suis directeur général de l'association Sport dans la Ville. Louis Noël, bestion de Camboulas, je suis directeur de l'ensemble Les surprises. Je suis Cine Meignier et je travaille pour l'association Rebelles. Sport dans la Ville, c'est la principale association d'insertion par le sport en France. Euh, notre objectif, c'est de venir en soutien et en aide à des jeunes qui habitent dans des quartiers difficiles. Et on le fait par le biais de 50 centres de football et de basket que nous avons créés dans 30 villes en France et qui aujourd'hui accompagnent 8000 jeunes. Alors à la fois dans leur parcours sportif, mais surtout dans leur parcours d'insertion professionnelle, parce que toute la finalité de notre action, c'est d'essayer d'emmener un maximum de jeunes vers un emploi. Alors c'est un ensemble de musique baroque qui se consacre à jouer notamment des œuvres très peu connues de tout le répertoire des 17e, 18e siècle, et qui a pour but, d'où son nom, de surprendre avec des œuvres peu connues, mais aussi des interprétations qui puissent faire pétiller ses œuvres et nos formations sont, vont de la musique de chambre d'une douzaine de musiciens au grand orchestre et cœur. REVEL c'est une, une association qui accompagne des jeunes filles de milieux modestes euh, sur les questions en fait, d'empowerment féminin et donc on les accompagne en fait, à travers des parcours euh, pédagogiques transformateurs sur euh, trois notions qui sont euh, la confiance en soi, le pouvoir d'agir et leur ouvrir le champ des possibles. Je trouve ça important de pouvoir prêter une oreille à chaque, chaque intention, euh, et de pouvoir, d'ailleurs c'est ce que j'essaye de faire aussi dans ma, dans ma direction musicale, c'est de, de conduire euh, toutes, toutes ces volontés, mais euh, que chacun puisse euh, y exprimer ce qu'il a envie. Un jeune, euh, c'est un talent à l'état brut. Euh, il faut pouvoir euh, le travailler, il faut pouvoir l'accompagner, il faut pouvoir lui ouvrir des portes, il faut pouvoir lui offrir des opportunités. Euh, voilà, donc, Dans chaque jeune, il y, y a un talent, et ce talent il faut qu'il puisse s'exprimer, il faut qu'on crée les conditions favorables à ce qu'il s'exprime, et ça fait partie bien sûr des, des missions et des engagements pris par Sport dans la ville à l'égard de, de tous les jeunes de l'association. Ce qu'on dit souvent chez Revel, c'est que l'égalité des chances, ça passe d'abord par l'égalité des rêves, et finalement c'est euh, de permettre à chacune d'entre elles d'être de, épanouies personnellement et professionnellement, et qu'elles trouvent leur place dans la, dans la société.